Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. L'objectif de Star Citizen a toujours été de donner des conséquences à vos actes, dont la plus grande est la mort. Mais pour éviter ce moment fatidique, vous devez avoir des outils à votre disposition. Et cela commence avec la 3.15. Là où avant vous mourriez systématiquement, vous serez désormais dans un état d'incapacité. Ce qui signifie que vous serez dans un état conscient ou non durant lequel d'autres joueurs pourront venir vous sauver. Mais vous sauver ne veut pas dire vous soigner. Une fois votre mort imminente repoussée, vous vous retrouverez avec des blessures allant du trauma crânien à la jambe cassée. Évidemment, chaque type de blessure se traduit par un symptôme, principalement visuel pour la tête, mais aussi avec une plus faible résistance aux forces extérieures comme le vent. Si vous êtes blessé au torse, c'est votre endurance qui sera touchée, vous empêchant de courir aussi vite et aussi longtemps que d'habitude. Et si les blessures sont trop sévères, cela se ressentira sur votre démarche. Concernant les bras, la première étape vous empêchera de soulever des objets aussi lourds qu'à la normale. Et si par malheur vous avez un bras cassé, fini les échelles ou l'escalade pour vous. Malgré tout, les développeurs vous laisseront effectuer une dernière action héroïque, comme tirer une ultime fois avec une arme, mais rendant totalement inopérant votre bras juste après. Enfin, pour les jambes, le schéma est relativement similaire au bras, ce qui peut vous amener à devoir ramper au sol si votre jambe est trop abîmée. Une fois que nous avons établi toutes les problématiques que vous pourrez rencontrer, la question est comment y remédier. Comme avant, le Medpen vous permettra de restaurer votre santé, bien qu'il ne sera plus capable de pleinement remplir votre jauge et sans pour autant soigner vos blessures. Pour celle-ci, vous aurez 5 options qui permettront de mitiger les symptômes, comme par exemple la douleur ou la fatigue. Mais cela ne durera qu'un temps et ne soignera pas la blessure d'origine. La durée d'efficacité variera en fonction du dosage et des méthodes d'application, qui sont le MedPen, le med gun, le module du multitool et pour finir les lits médicaux. Lorsque vous absorbez un médicament, de la drogue ou de l'alcool, le taux de toxicité dans votre sang augmentera. Et si celui-ci est trop élevé, vous aurez des troubles de la vision et de l'audition. Si malgré ces avertissements vous décidez de continuer de vous injecter des substances, vous commencerez alors à tituber. Au-delà de ce stade, vous serez en état d'overdose, ce qui veut globalement dire que votre corps sera inerte et que votre vision oscillera entre des flashs du monde qui vous entoure et le noir total. Malgré tout, si vous n'allez pas jusqu'à la mort, le niveau de toxicité baissera avec le temps. Vient enfin la guérison des blessures, qui ne pourra se faire que dans un lit médical ou dans le bon hôpital, en fonction de la gravité des blessures. Puisque les lits possèderont des tiers d'efficacité, les lits du Cutlass Red étant des tiers 3 et ne pouvant donc traiter que les blessures mineures. Le Carac, le 890, les cliniques illégales ou de station possèdent des tiers 2, qui peuvent soigner des blessures moyennes. Et pour finir, les tiers 1 se trouvent évidemment dans les hôpitaux et sont capables de soigner tous les types de blessures. Mais que se passe-t-il si vous n'avez pas eu le temps d'arriver jusqu'à un de ces lits Pour l'instant, vous réapparaissez tout simplement dans un appartement. Mais en 3.15, vous devrez choisir un point de réapparition qui possède un lit médical, que ce soit un hôpital ou un vaisseau. Par défaut, votre point de réapparition est associé à votre point d'habitation. Donc lorsque vous choisirez sur le menu du jeu une ville, elle deviendra automatiquement votre point de réapparition. Si jamais vous choisissez une ville qui n'a pas encore d'hôpital en 3.15, vous en serez averti et c'est l'hôpital le plus proche qui sera choisi. Et si votre point de réapparition se trouvait dans un vaisseau et que celui-ci explose, vous serez envoyé à l'hôpital de votre ville de résidence. Sachez qu'en fonction de la gravité de vos blessures, vous pourrez avoir des délais allant jusqu'à 2 heures avant de mourir, laissant le temps à d'autres personnes de venir vous sauver. Mais si vous continuez de prendre des dommages dans ce laps de temps, vous finirez bien sûr par mourir. Toutefois, si l'idée d'attendre quelqu'un au fond d'une grotte ne vous plaît pas, vous pourrez abréger vous-même vos souffrances. Mais sachez que vous perdrez alors tous les objets que vous aviez sur vous, y compris l'armure. Nous en apprendrons d'ailleurs un peu plus sur le sujet la semaine prochaine. Si vous voulez que ces traductions puissent continuer, pensez à partager un maximum et à nous soutenir sur Tipeee, à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés. Cette vidéo est désormais terminée, moi je vous dis... A très bientôt et bisous des étoiles.